Et le monde avec les, les moissonneuses batteuses et le hall des héros, c'est le 1 Ouais, bah ouais, la moissonneuse batteuse, je l'ai fait juste avant, en fait. Et le hall des héros, euh, j'y vais à... C'est pour ça que je cherchais avant le calice. Et voilà, par exemple, la caméra, hein, comme disait la faucheuse, voilà. Et cette espèce de, de, de truc brillant, là, qui fait luciole, qui casse les couilles. Parce qu'elle se place n'importe comment, et en fait, tu perds un petit peu la, la notion du saut, parce que tu as tendance à la voir comme elle brille. Là, j'ai glissé, tout seul Pourtant j'étais sur la paroi mais voilà il y a plein de petits bugs comme ça qui sont vraiment relous. Et entre nous je pense pas que ça L'intégralité va être corrigée parce que ça reste un jeu solo donc Non euh... plus être là en mode Oula Donc plus être là en mode euh... bah, Des merdes de vous quoi On fait votre jeu maintenant cassez pas les foules Je pense hein. Je vais pas manger je viens après Pas de soucis Pas de soucis Pas de sushi sushi a pas de sushi avec des nems. Ah non il est encore oui. Mais là j'étais dessus Je l'ai tapé là je comprends pas Moi pas. Fait. La rue du temps trouve. Non mais c'est bon là Les, les tiges maintenant vous dégagez Une Bonne app à ceux qui vont manger Ah les citrouilles. Est-ce que c'est ouvert que ce chemin là ou l'autre aussi C'est ouvert les deux Mmh, gauche ou droite, on va à gauche. On va pas mettre de bouclier, on va plus, de pire, plus utiliser la basse. Ok, un champ de citrouille. Explosons tout ça. Oh la vache, je pensais pas que ça allait faire autant de dégâts. Autant d'explosion, quoi. J'ai dit coucher les citrons ah ouais On la joue en charge à fond. Ah y'en a il leur faut juste... vois comment il est placé le coup. On écrase le petit il est très loin après tout. Non, non et non. En fait c'est risqué parce que je prends quand même des dégâts du coup la, la, la grande épée est quand même plus pratique Ok donc là on arrive sur le deuxième chemin, ça marche. On a 85% du calice. Il plus que de charger un tout petit peu encore. Un autre ouais. Ah mais c'est la sortie. Bah ben non. Bah ben non, c'est mon calice. Hein Non, non, non, moi, je suis pas d'accord. Je veux qu'il soit rempli. Donnez-moi des ennemis. Alors, ennemis. que je fais. Encore fait. Ah, un ennemi déjà. Ah, un deuxième ennemi, oui. Parce que là en objet, j'ai euh, Bah non C'est pas logique. Et merde, je vais tomber à nouveau comme une merde. Si il y a un chemin par lequel je suis pas passé. qui doit me manquer pour pouvoir obtenir. Oh là là. Les petits bugs qui sont chiants. On va obtenir le 100% C'est le chemin basique en fait, Je suis passé directement par là, juste par là Voilà, c'est moi ce que je me disais Une petite citronnette qui se baladait La descend L'ennemi bugué, chouette Voilà Je sais pas, il y a d'autres citrouilles qui sont bloquées comme ça Ah bah ben voilà mais ils sont là les 4 films, donc pour avoir le... Ouais. je peux maintenant aller chercher le calice. Et voilà Nickel Comme ça on va le rôle des héros. Récupérer notre but. <rire> Allons-y. On, on récupère ce... Aïe aïe aïe Ce satané calice. Alors là, la caméra qui m'a fait un magnifique truc. Bas... Ah non, je crois qu'il était en bas là. Ah la caméra dans les couloirs c'est tellement atroce, je suis pas du tout pressé d'être dans les galeries des fourmis. La galerie du fourmis. Oh là là là là là là. mais c'est quoi ces collisions Bah là on code le jeu avec le cul Non ça se passe sur un clavier pour essayer le jeu des prêts. prêt Cours sur Daniel forte. cours vers ta destinée. Je suis content qu'il y ait le dash en fait parce que j'avais regretté dans la démo quand j'ai joué de pas avoir vu le dash, et ça m'avait un peu inquiété. Et du coup là d'avoir de, de, débloqué le dash. Alors après c'est peut-être moi, hein, je m'en rappelais peut-être plus que dans le 1 où le débloquait face au 2 le dash. Bon. Ok je suis passé mais pour bon, moi je passais pas je suis passé pas. pas... mais de l'autre côté en fait. Et, la et, pas là, Allez, et du coup bah, de savoir quel dash ça me rassure hein, moi. Ça un noir parce que ça permet de gagner des petits boosts de vitesse et c'est toujours sympatoche. Allez, nous avons fini le niveau des citrouilles, à 100% d'ailleurs, puisqu'on va, on va au hall des héros, du coup tout est bien qui finit bien. Allez, let's go, ah, oui, c'est bon, c'est bon, la seule solution, c'était de débloquer tout, allez, donne-moi mon arme. « Go faire tous les succès ». C'est un petit peu l'objectif, c'est d'essayer d'avoir le platine aussi. Peut-être pas aujourd'hui, mais si déjà aujourd'hui j'arrive à la fin du jeu, je serais content. L'objectif, c'est d'avoir le platine à la fin. Je platine tous mes jeux pratiquement, j'essaye. qu'il y en a où c'est presque impossible, mais j'ai l'objectif de tous les platiner. Donc ouais. Le platine est simple, je trouve. J'ai pas regardé les trophées, donc c'est pas impossible. Hein. Mais euh, j'imagine qu'il suffit juste de finir le jeu de mourir d'une certaine façon, de tuer un ennemi d'une certaine façon. Donc bon, les petits, ce genre de trucs, les petits non, et aboutissants seront simples à faire. Quoi. Déjà, terminer le jeu, ça va déjà être euh, bien. Parce que mine de rien, il est quand même un peu long, dans mes souvenirs. Donc là, je crois qu'il y a le boss Potiron, si je ne m'abuse, le boss Citrouille. Ouais, le serpent potiron, c'est ça. Eh bien, on va se le farcir, le potiron. <rire> on va se le farcir. On va voir s'il faut faire le malin. C'était un serpent, avant J'ai plus souvenir. Est-ce que c'était un serpent ou est-ce que c'était un potiron Personne ne peut le savoir. Mm -hmm. Ok, ces niveaux, il faut péter les cosses, ok. Hop, hop, hop, hop, hop Inspection des citrouilles Vous n'êtes pas en norme, hein, madame la citrouille Il faudra remédier à ça. mais c'est les, les gold. C'est une grosse citrouille Bah, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le serpent citrouille. Sinon, c'est le nom du niveau, hein, ça quest toujours été ça Saloperie Oh là là, là. Caméra à l'ancienne c'est bien mais quand c'était fait avant parce que c'était réfléchi pour être fait comme avant. Que galère. Ah mais c'est ici en fait comme au niveau des fourmis oh, J'ai pas envie Ah moi ce serait. Ce sera fait au moins. Ah y'a un truc là-dedans Ah non. Ok. Ça aurait été logique, mais droite, non. J'ai envie de dire, est-ce que le truc le plus intelligent, ou alors peut-être pour vaincre le truc fruit, faut peut-être d'abord, euh... comment ça s'appelle euh... Il y a une coste qui doit peut-être se situer. Non mais oh, ça fait mal là Vous êtes trop nombreux là, les citrouilles. On se calme, on se calme, on se calme. Okay, niveau des coffres on avance bien les morceaux de citrouille qui est parti quoi 57 sur déjà sur le le calice à mon avis ça va être assez court on va le savoir tout de suite ça c'est triangle ouais pour obtenir au moins le bouclier bon il manque une cause du coup mais what elle a fait what pourquoi tu es parti la bosse mais les c'est le citrouille enfin, c'est une citrouille faut pas trop lui en manger ouais, je vais en chier il a pu à la fosse. Voilà. Une nouvelle entrée. Déverrouillé. What Wouah Super la caméra Bah alors bravo Nils On a codé les eaux comme un con, bah, il dit bien. Hein Je prends tellement cher. Du coup ouais le roi potiron. Ok. Nice. Rebiscate. What the fuck j'ai bien fait de laisser le coffre là Ah ça fait pas de dégâts sur les boss de même. du coup là, on va pouvoir taper le Bon bah finalement c'était pas j'ai compliqué ça Ah d'accord et après il fera apparaître d'autres ou les mêmes Ah putain il se grouiller. Ah c'est Doc, il leur en fait apparaître d'autres. Pas tout en fait, une partie. Ah je m'en rappelais pas, que pas ça. C'est nouveau ça. Euh, J'ai pas le souvenir, donc c'est potentiellement nouveau. Je sais aussi des fois je vous dis pas dans le... les médias, c'est que je suis dans le feu de l'action et je vous dis dès que je peux, non, il n'y a pas de souvenir, je sais pas. Ouais, je Les mobs. Alors, on fait le malin Hein Aïe, oh, putain Aïe Mais laisse-moi approcher Il a vendu des citrouilles en plus derrière. Ok, nice. Et là, il va peut-être nous le refaire une troisième fois, parce que dans les jeux, c'est souvent... Warford, chose de voilà. Et encore plus de. Super Mais encore plus de protection. Ok, du coup, alors là, l'écosse. elle d'écosse. Bon, une là, j'ai tenu, tenu. une là. C'est cool en vrai. Bah s'il y a des petits trucs comme ça de nouveauté, ouais, je t'avoue, okay. ok, la deuxième et la troisième, elle est venue, là. Allez ah, là. Ah non, il s'est resté à 4, ouf. Donc je vais plus en plus être dans un état pourri. J'ai un euh, Mais... Le que le personnage avance en fonction de la caméra, et comme la caméra fait n'importe quoi... Est-ce que je vais y passer Est-ce que je vais y passer Est-ce que je vais mourir Vous êtes de question Aïe aïe aïe aïe aïe ah, il tente des trucs aussi hein, il tente de m'écraser Ah je vois rien en plus mais je vais me faire pousser parce que je vois rien Mais Mais laissez moi passer Mortel Et la dernière, la dernière tige, ok il me reste un flacon, la dernière tige, il est mal en point Je pense que là c'est bon au fleuri parfait Eliane se retire donc on a accès à des passages faut retrouver le calice aussi maintenant ah il m'emporte même dans le trou ok nickel un peu de courage je ne je sais pas quoi l'intégralité du nom du trophée allez c'est parfait le roi Potiron est destitué pour dans la Oh le déro, ok donc on trouve bien le calice. Et ah enchanté l'épée, bah ben oui carrément. Tant qu'à faire. Si j'ai pu le faire plus tôt, ça aurait été plus simple hein, pour combattre le roi citrouille. Et moi je dis ça, hein, je dis rien. Ok, et on sort ici. Ok. Bon on va utiliser le talisman. Après de la reine Potiron. Là, ils sont de la sorcière. Bonjour mon bon monsieur, je suis la sorcière Potiron. Je suis une mère pour ces citrouilles. Je leur apporte tous les soins et tout l'amour qu'un citrouille n'a jamais réclamé. Dès l'instant où des pousses sortent du sol et jusqu'à ce qu'ils soient décapités et mangés. Et regarde. C'est comme ça qu'il me remercie en faisant les fous et en semant la Étant donné que j'ai toujours la version et PS1, et 1, il vaut le coup de le redécouvrir en remake ou pas Euh si ça va dépendre vraiment de dit, tes goûts. Te si tu passion. aimes Moi, j'ai les versions PS1 de tous les jeux remaster parce que je me les refaire un pour les platines et deux pour le plaisir en fait. Voilà, on va la rappeler parce que Je crois que d'abord c'est ce match comme est que tu l'as vaincu Et voilà, et après voilà, tu l'as vaincu. C'était mon jeu d'enfance. Bah C'est le revivre aujourd'hui avec d'autres graphismes. Après, si tu rejoues à ce jeu-là, parce que tu l'as encore en PS5, tu as rejoué récemment, j'ai envie de te dire, pas tellement, mais... Faut pas abuser de la soupe, madame, exactement. Et voilà, comme ça, on récupère la pierre du dragon, qui va nous être utile bien plus tard dans le jeu, au moment où on l'a. Ça, c'est fait. On a enchanté l'épée. On a le marteau. Quand je manque comment ils ont foiré le Resident Evil 2, et tout le remake des vieux jeux... Alors non alors, sur les remakes, moi, j'ai ma part de, de, de, de sensations. Je vais te les donner, parce que moi aussi, je suis un grand fan de la PS1, j'ai fait tout le jeu PS1, tout ça. RE2 est superbe. Alors, il est superbe dans son style. C'est plus le RE2 de l'époque. Ça reste un excellent Resident Evil, mais c'est plus le RE2. C'est un remake il a, été fait de, il a été refait de A à Z, repensé. Là, Medieval, Spiro, Crash n'ont pas été repensés. Ils ont été refaits tel quel, avec le même gameplay. Même si, à mes yeux, Crash, le gameplay n'est pas à 100% identique, mais ça, c'est parce que Crash, c'est un jeu sur lequel j'ai fait des speedruns et autres, et je me suis éclaté. Du coup, de l'avoir refait en remaster, j'ai remarqué qu'il y avait deux, trois petites modifs qui ont été faites sur gameplay de quelques millisecondes pour faire telle action, qui ont changé, et qui du coup m'ont un peu blasé, quoi. Ah, la lance Par l'Amazon, c'est vrai. Non, le gros problème pour moi, c'est plus RO2. Ouais, après là, Mediville, si justement c'est ton jeu d'enfance, tu dois bien voir que c'est recalqué à la virgule près, quoi. Du coup, c'est vraiment le refaire en HD, le plaisir de le refaire. Quand tu vois le remake de Horde New Infesti, un vrai remake comme le jeu d'origine. Voilà Là, euh, New et pour Horde c'était génial. D'ailleurs, j'ai pu le finir enfin, parce qu'à l'époque, j'étais trop jeune pour le terminer. J'avais peut-être 7-8 ans et j'ai galéré sur Horde Et je l'ai refait il y a 6 mois. Et j'étais hyper content de le terminer. Écoute-moi bien, mon cœur. oui, <rire> c'est vrai. Bon. Si tu veux vraiment faire un malheur, la lance J'ai oublié qu'il y avait cette arme. Mais euh ouais Spiro le remake est pareil hein. il y a 2-3 trucs qui changent, la charge et les flammes. Avant tu pouvais limite les enchaîner, maintenant c'est un peu plus compliqué. Ah oui c'est le bouclier niveau 3. Là c'est l'arc. Là c'est la hache. Et là c'est l'épée niveau 3 qu'on rentre dernier, je pense. Ok, nice. Eh bien continuons Continuons. Mais ouais, bon, en tout cas les remakes je prends un malin plaisir, Regarde, ouais, même Final Fantasy 7 va être refait et repensé, alors je suis un fan de Final Fantasy. Du coup, moi quand je pensais qu'il allait refaire les remakes, je me suis dit c'était obligé que ça allait être dans le même système que Final Fantasy 15, par exemple, un action RPG, on n'allait plus être sur de l'RPG pur et dur. Alors, je sais pas s'il faut que d'abord j'aille à la terre enchantée ou s'il faut d'abord que j'aille au village. Euh. Vous me conseillez quoi Je vais vous laisser dire dans le, dans le chat ce que... C'est quoi le village ou en premier Ou la Terre Enchantée Parce que j'ai plus trop de souvenirs. Je vais vous laisser écrire dans le chat et me dire. Parce que je sais que pour la Terre Enchantée, il faut deux reliques. Le truc potiron et un autre truc. Le truc, je crois qu'on l'a dans le village ou dans le labyrinthe. Allez, le village, le labyrinthe, l'asile. Après c'est donc la forêt, le marais ah, j'ai presque, j'ai déjà fait la moitié du jeu presque Forêt tu peux C'est vrai il y a moyen de faire la forêt dès le début Ah mais à la forêt je sais que dans la forêt il y a le truc avec les fourmis Et ça, ça je sais que ça va me casser les couilles par contre C'est un niveau dans un niveau Mais la forêt c'est sûr je peux le faire maintenant J'ai un doute hein. J'ai un petit doute pour la forêt Je suis sûr que je vais faire la forêt je vais être bloqué En plus c'est un niveau de mort la forêt Je sais pas les autres, pour vos souvenirs de rétro et d'enfance, en, on est d'accord que la forêt, c'était plus tard, on est bien d'accord. Après, si j'ai pas de réponse, moi, j'ai direct au village. J'ai pas dit la forêt entièrement, je lui dit que tu peux lancer le niveau. Je sais que je peux lancer le niveau. Le truc, c'est que j'ai moyen le faire en entier, quoi. Vas-y, on va aller au village. En plus, le village, c'est vraiment le, le lieu... Gamin, quand j'avais la démo, je rêvais d'y aller, etc. Quand j'ai fait le jeu, j'étais là, moi mode, ouais. C'est enfin, un truc un peu plus flippant, quoi. Bah les fourmis c'est bien, je sais que c'est chiant le niveau des fourmis, parce que c'est labyrinthique dans des grottes, c'est vraiment à l'ancienne en fait.